Le bilan de ce qu'il s'est passé samedi à Sainte-Soline est lourd. Je le sais, j'y étais. Et je l'assume. Deux manifestants dans le coma entre la vie et la mort dont on espère.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 Toutes sans ambiguïté. Mais c'est votre bilan du week-end, monsieur le ministre. Vous avez décidé à sainte soline d'exposer 3 000 forces de l'ordre à la violence dans un champ pour défendre, quoi qu'il en coûte, un trou, un trou vide. Vous avez décidé d'interdire une manifestation totalement légitime parce que vous êtes incapable de faire respecter la loi en matière de partage de l'eau. Oui, de nombreuses bassines déclarées illégales sont toujours en construction. Et vous êtes incapable d'assumer votre responsabilité. Oui, la bassine de Sainte-Soline met en danger la ressource en eau de tout le territoire. Depuis trois jours, vos mensonges ont éclaté au grand jour. Des armes de guerre ont bien été employées samedi. Des brigades motorisées étaient bien équipées de LBD. Des secours ont été entravés, euh, empêchés d'intervenir sur hors de la gendarmerie. Des gaz lacrymogènes ont été envoyés sur des, sur des blessés.